Eh bien bonjour à tous et à toutes c'est Nathalie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une petite mise à jour sur une ancienne vidéo qui date d'il y a plus de deux ans, c'est comment activer le 144Hz sur votre écran. Pour pas mal de personnes, ça fonctionne Mais pour d'autres, il y a quelques soucis Donc je vais un peu régler tout ça avec vous Et je vais vous expliquer quelques petites choses Donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager Et à t'abonner à la chaîne, et me dire dans les commentaires Ce que tu aimerais voir dans les prochains Allez, on regarde ça tout de suite J'ai en face de moi un écran 144Hz, comme à peu près la plupart des gens Qui vont regarder cette vidéo Mais il y en a qui vont penser que tous les moniteurs en fait sont 144Hz Et bien non, en fait, il y en a que Certaines catégories, il faut bien se renseigner Lors de l'achat, et savoir si votre écran Est bien compatible, il y a autre chose qui est primordial et qu'on prend souvent pas en compte, c'est le câble vidéo. En gros, c'est le câble qui va relier votre écran à votre ordinateur. Vous avez deux possibilités en 144 Hz, vous avez même trois, mais c'est un peu. c'est plus trop utilisé. Bon, il ya l'ancienne version qui est très vieille, c'est le DVI, mais je vous conseille pas de l'utiliser, c'est plus. c'est démodé, on va dire. Vous avez une autre possibilité qui est l'HDMI, ou sinon, c'est le DisplayPort. Vous avez également l'USB type C ou des choses comme ça, mais on va pas parler de tout ça. Nous, on est des gamers, on a des cartes graphiques, et du coup, on va parler de DisplayPort et HDMI. Pour que votre des graphiques délivrer du 144hz à votre écran il faut soit un câble hdmi minimum en version 1.4 pour un écran qui est full hd donc c'est à dire full hd 144hz un hdmi 1.4 ça passe sinon vous avez le displayport je sais plus s'il ya des versions il y a sans doute des versions de displayport mais normalement les versions euh, normalement les versions que vous achetez dans le commerce elles sont compatibles c'est juste faites bien attention au câble hdmi quand vous l'achetez parfois vous avez des câbles qui sont pas chers on dit bah vas-y on prend ça ça va marcher Et bien non parce qu'en fait il n'est pas euh, capable de délivrer assez de débit à l'écran c'est pour ça que ça ne fonctionne pas parfois et qu'on a des gens qui ne peuvent pas activer le 144 hertz sur leur écran. Du coup, vous avez de l'HDMI aussi 2.0 si vous avez des écrans plus grands en 4K, etc. Donc, regardez bien les versions des câbles, c'est très important et ça va être très utile pour vous. Également, si votre écran est G-Sync ou G-Sync compatible, etc., partez plutôt sur du DisplayPort parce que ça va vous permettre d'activer cette option sur votre écran. Pour ma part, le G-Sync compatible, je crois que je l'ai utilisé un petit peu au début, mais je ne sais même plus s'il est activé sur mon ordi. Bon, voilà on a vu que euh, l'écran, bon c'était bon, c'était 144Hz, le câble c'était bon, donc normalement il reste plus qu'à régler l'ordinateur. Quand on est sur Windows, il y a quelque chose de très simple à faire, c'est d'aller dans les paramètres. Super. Une fois dans les paramètres de votre ordinateur, vous cliquez sur système, sur affichage, on sélectionne le bon écran et on descend. Et on va aller dans paramètres d'affichage avancé. Une fois ici, on voit que mon écran c'est le HP 25MX, on voit bien qu'il a un taux de rafraîchissement de 144Hz. Mais on va le paramétrer encore un peu plus. Vous avez soit euh, maintenant Windows implémente l'option par défaut de choisir la fréquence de l'ordinateur ici, directement. Soit vous cliquez sur propriété de la carte vidéo. À partir d'ici, vous cliquez sur écran et ici, vous pouvez définir également le taux de rafraîchissement si vous n'avez pas l'option avant. Vous avez une autre possibilité également, c'est de régler via le constructeur de votre carte graphique, donc AMD ou Nvidia. Pour ce faire, vous ouvrez le panneau de configuration de votre carte graphique. Pour ma part, c'est ici, clic droit, panneau de configuration Nvidia. Et ici, dans affichage, changer la résolution, on peut choisir le taux de rafraîchissement la fréquence de rafraîchissement. Et une fois qu'on l'a changé, normalement on a une petite option à appliquer, comme ceci, on clique et ça applique les modifications. Bon et bien voilà, vous l'avez vu, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué, il faut juste bien suivre la bonne méthode. Avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais vous parler de quelque chose. Ça fait maintenant un an et demi et bientôt deux ans que je développe un site qui s'appelle rakura.fr. Ce site, en fait, il vous permet de jouer et de créer des escape games. en Je l'ai développé pendant le confinement parce que j'aime bien les escape games et ça me saoulait un petit peu de ne pas pouvoir faire quelques énigmes. Et du coup, au bout d'un an et demi, bah, la plateforme a bien évolué. On a dépassé les 1200 membres et environ 30-40 jeux sur la plateforme. Du coup, je profite pour vous en parler ici parce qu'il y a sans doute peut-être des gens qui sont passionnés, qui aiment bien ça. Donc si vous voulez aller jouer, n'hésitez pas. Si vous voulez aller créer aussi des jeux, N'hésitez pas, c'est gratuit, il suffit de s'inscrire et vous avez la possibilité de créer des escape games en fait que vous allez ensuite pouvoir partager soit euh, en privé ou alors en public. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait j'aimerais réaliser des petites vidéos où je vous montre un peu le développement du site de temps en temps. Quand j'ai avancé une fonctionnalité, je vous la présente ou alors je vous présente les innovations futures qui vont arriver. Parce qu'en en fait ça fait depuis le début de la création du site que j'essaie de faire une mise à jour par mois. Et donc bien évidemment, en un mois, il y a le temps de faire énormément de choses et je voulais vous demander si ça vous intéresse que je vous partage en fait, l'avancement du développement du site dans une petite vidéo, un petit vlog qui sortirait une fois par mois, etc. Donc si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, j'en serais très ravi, Et sinon bah, c'est pas grave, moi je continue de mon côté à développer ce site. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez compris maintenant comment passer votre écran en 144Hz. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou alors sur mon serveur Discord. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager de la commenter, on n'a rien raté. Prochaine vidéo. À bientôt.